Asseyez-vous ou allongez-vous tranquillement et portez l'attention sur votre respiration. À chaque expiration, le corps se relâche un petit peu plus. Et à chaque inspiration, la tête est de plus en plus légère. Derrière les paupières closes, vous allez. Bougez les globes oculaires à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et vous revenez au centre. Toujours les paupières closes. Les globes oculaires vont en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et vous revenez au centre. Maintenant vous allez en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite, et vous revenez au centre. En haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, à droite, bas à gauche et vous revenez au centre. On va maintenant faire un tour complet avec les yeux, comme si les yeux pouvaient tourner à 360 degrés, dans le sens longitudinal et dans le sens transversal. On regarde en haut, en arrière, en bas, devant. En haut, en arrière, en bas, devant. En haut, en arrière, en bas, devant. En bas, en arrière, en, bas, devant. en, bas, en, arrière, en haut, devant. En bas, en arrière, en haut, devant. En bas, en arrière, en haut, devant. On regarde à gauche, en arrière, à droite, devant. À gauche, en arrière, à droite, devant. À gauche, en arrière, à droite, devant. Dans l'autre sens. À droite, en arrière, à gauche, devant, à droite, en arrière, à gauche, devant, à droite, en arrière, à gauche, devant. Et vous laissez maintenant les yeux se relâcher complètement. Portez l'ascension sur la sensation à la surface de l'œil, la paupière posée sur l'œil. Portez l'attention sur l'humidité de l'œil. Et vous vous détendez au maximum. Avec les deux yeux, les deux globes oculaires, vous regardez vers le nez, en haut, vous louchez, les yeux fermés derrière les paupières, et vous relâchez. Vers le nez en haut, et vous relâchez. Vers le nez en haut, et vous relâchez. En bas, vers le nez. Et vous relâchez. En bas vers le nez. Et vous relâchez. En bas vers le nez. Et vous relâchez. Et tranquillement. Tout doucement. Vous commencez à bouger les mains. Les pieds. Les bras, les jambes, le buste, la tête. Et vous ouvrez très lentement les yeux. Vous inspirez, vous entre les yeux, vous expirez, vous refermez. Inspiration suivante, vous ouvrez un peu plus, vous expirez, vous refermez. Inspire, on ouvre expire, on referme, inspire, on ouvre, expire, on referme, inspire, les yeux sont complètement ouverts, et on écarquille les yeux, on garde les yeux grands ouverts, on fixe un point à 20 mètres au-dessus de soi ou devant soi, au-delà du mur, au-delà du plafond, on ne cligne pas des yeux, on garde les yeux grands ouverts. Encore quelques instants et vous refermez lentement les yeux et vous bougez tout le corps tranquillement et vous vous levez et vous ouvrez les yeux.